Allez bonjour à tous, aujourd'hui je vous sers un tout petit expresso pour ne pas dire un restretto sur donc cette extension de Rebelle. Alors là je suis vraiment enthousiaste. Alors niveau figurine on poursuit la découverte des exos de Star Wars avec 4 nouveaux personnages totalement exclusifs. Et ça c'est vraiment ce que j'attends en fait d'une extension. Et rien que pour ça, eh ben, jouer Rébellion c'est le pied. Comme pour les impériaux, pas de modification de la carte de base, hein, donc je ne vais pas trop m'étendre. Par contre, on va avoir des armes en plus. On va retrouver le DLT 20 qui va faire des merveilles avec deux dés noirs et un blanc à 1-4 pour 26 points. Ajoutez à cela un critique et il y aura de quoi être jaloux. Tout comme les impériaux, il y a deux nouvelles armes. Donc on va également retrouver le SX21 qui ne tirera qu'à 2, mais deux rouges et deux blancs pour seulement 20 points, avec Impact 1 en mode grosse ozon, kaboom. Évidemment, on va retrouver comme pour les autres boîtes un capitaine et un spécialiste qui feront eux aussi leur apparition. Là aussi, la carte offensive sera de la partie. Une fois encore, FFG fait du copier-coller dans les deux sections. Et vous savez ce que j'en pense, c'est vraiment dommage. Tout comme les Storms, ils vous ouvriront la voie sur le courage et l'adrénaline. Le nouveau pion découvert dans The Clos Noir. Voilà, c'était vraiment un aperçu très rapide. Bien entendu, j'en reparlerai lorsque je les recevrai. Je vous donne rendez-vous demain. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets.